Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver dans ce vlog Ramadan. Vous allez passer quelques moments de la journée avec moi. Comme vous pouvez le constater, on passe directement au fait, puisque le matin, je ne déjeune pas, je me réveille, je prends de l'eau, peut-être une ou deux dates, mais je n'arrive pas à manger tout simplement. Donc après avoir prié, en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'application Muslim Pro et je fais mes invocations du matin. Donc vous allez dans l'application Muslim Pro, fonctionnalité Doha, et vous avez les euh, Doha du matin. La plupart du temps aussi, ce que je fais, c'est que je les fais dans mon lit, puisque pour la plupart, je les connais par cœur. Ensuite je mets un deuxième réveil et je vais repartir dormir Petite précision, ce jour-là je ne bossais pas, j'étais à la maison mais ne vous inquiétez pas, j'ai aussi une vidéo ramadan euh, avec une journée boulot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer donc par ranger ma chambre, c'est ce que je fais tout le temps, je commence par ma chambre et ensuite je fais la chambre des filles, je passe par le bureau, je remonte, je remonte, je remonte pour arriver au salon et en général quand j'arrive au salon je mets du Coran. Alors je vais euh, ouvrir mon application Muslim Pro et je vais sélectionner la sourate que je veux écouter. Et voilà, c'est parti, on va continuer le ménage. Donc en général, ça me prend pas beaucoup de temps parce que j'essaie vraiment de faire au quotidien pour éviter d'avoir à faire un gros ménage. Donc voilà, on passe aspirateur, je lance une machine, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Oui, j'ai nettoyé le plan de travail puisque le matin les filles se sont réveillées, elles ont pris leur petit déjeuner, elles n'ont pas nettoyé la table et j'aime bien terminer par, euh, par diffuser euh, des huiles essentielles, donc ça c'est un, un mélange qui vient de chez Aromazone qui sent super bon d'ailleurs. Ensuite, direction l'école l'avantage que j'ai c'est que Haroun je peux le déposer en fait un peu à n'importe quelle heure donc du coup euh, là il était 10 h du matin on part souvent euh, à vélo et, euh, et lui il prend sa trottinette et donc je le dépose à l'école alors ce qui est super pratique c'est que l'école d'Arun est dans un club et je prends des cours de natation depuis un mois les filles aussi d'ailleurs euh, dans ce club donc du coup j'ai pris mon maillot de bain avec moi et vraiment je me suis motivée je vous assure que j'avais limite envie de retourner dormir mais je me suis dit non non non je vais me motiver et surtout, pour progresser, il faut s'entraîner. On ne peut pas se contenter que du cours, puisque le cours, c'est 45 minutes. Oui, elle vous donne les, les, les, euh, la technique, elle vous explique, elle vous corrige, etc. Mais entre, euh, entre, entre temps, il faut s'entraîner. Et c'est vrai que moi, cette semaine-là, je n'ai pas pu du tout m'entraîner. Euh, du coup, voilà, je me suis motivée. Et donc, j'ai fait mes longueurs. Et tout ça pour vous montrer que, oui, on peut jeûner et quand même avoir de l'énergie. Mais c'est important d'écouter quand même son corps, euh, voilà, de, de connaître ses limites, donc voilà, après 20 minutes, je suis partie prendre ma douche et voilà, euh, tout simplement, je me suis préparée en sachant que ma routine est toujours la même, mon eau de rose, un petit sérum, une crème euh, hydratante et euh, avec un, un, un indice de protection solaire. Je vais récupérer mon vélo et on se retrouve pour une petite balade. On va passer par le parc pour rentrer à la maison. Donc j'ai mes écouteurs qui sont là. Je vais ouvrir donc, mon application Mouskin Pro toujours. Et je vais tout simplement lancer mon Coran. Et c'est parti pour une petite balade euh, courte. Hein, parce que mine de rien, euh, je suis un peu fatiguée là avant de rentrer à la maison. Donc les jours où je ne travaille pas, j'essaie de me prendre un moment. Euh aller marcher, aller me balader, bref me retrouver en fait, très souvent euh, j'aime bien aller dans un parc ou dans la nature, j'évite les malls, les magasins etc, euh, parce que je trouve que ça fait juste trop du bien d'avoir de, de, de, de, la possibilité en fait, d'avoir un moment de pause, de contempler la nature qu'on a autour de nous et euh, de pouvoir euh, réfléchir, prendre du temps tout simplement pour soi. Surtout lorsque l'on lorsque, lorsque est maman parce que euh, c'est vrai qu'on donne beaucoup mais euh, on a aussi besoin de, de ce moment en fait pour euh, se ressourcer. Donc je vais arrêter euh, le courant puisqu'on va quitter le parc et en général je n'écoute rien quand je, suis, euh, quand je fais du vélo tout simplement pour être attentive à ce qui se passe autour de moi. Donc une fois rentrée à la maison, je vais devoir travailler un petit peu. Oui, il faut bosser un petit peu. Donc je vais tout simplement relancer mon Coran. Là, cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je vais écouter en fait les versets que je vais devoir réciter tout à l'heure. Les jours où je ne travaille pas, en général, je m'occupe du ménage la veille ou alors le matin avant de quitter la maison, parce que sinon en fait, ça me déconcentre et je n'arrive pas à... Euh, à travailler en fait quand je sais que j'ai des choses à faire donc du coup c'est vrai que vous en débarrasser le matin c'est vraiment une, une bonne option euh, puisque du coup vous avez votre journée pour euh, profiter du reste alors je vais travailler un petit peu et ce que je vais faire c'est que je vais commander des pizzas puisque les filles ont euh, cette année jeune et elles voulaient donc manger de la pizza euh, sur l'application Muslim Pro vous avez une liste euh, de restaurants halal ce qui est bien à Singapour c'est que durant le mois de ramadan il y a plein plein plein de euh, raya box, halal raya box, plein de menus spéciaux pour les ramadans, qui sont très avantageux d'ailleurs pour les familles. Donc, je vais continuer à travailler un petit peu. Et ensuite, je vais faire ma lecture du Coran. Je voulais vous montrer comment on met à jour la progression de lecture sur l'application. Donc, vous voyez là, j'ai lu en fait sur le Coran directement. Donc là, je vais directement aller donc à la page, euh, voilà au verset je suis arrivée au verset 122. Donc je vais dans l'application donc vous voyez ma dernière lecture, j'étais au verset 95. Donc je vais donc me mettre voilà 95 et donc je vais tout simplement aller chercher le verset 122 qui est juste ici. Voilà. Et donc, vous voyez ici vous avez ces trois petits points, vous appuyez et vous appuyez sur la petite flèche ici. Voilà, et donc vous allez voir que ça va se mettre à jour automatiquement, voilà, 123, donc là quand je vais ouvrir, la prochaine fois que je vais ouvrir, ça me met directement au prochain verset, voilà Direction maintenant la cuisine, donc je vais faire une soupe, même si j'ai commandé, j'aime bien avoir une soupe à la maison et surtout ça va me permettre de ne pas cuisiner le vendredi puisque le vendredi j'ai cours de natation, ensuite je dois déposer les filles aussi à leur cours de natation donc du coup j'aime bien m'avancer pour euh, tout simplement m'organiser et profiter un maximum de mon temps. Donc la soupe que j'ai préparée aujourd'hui c'est un mix entre la chorba et la harira. Et... Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'il y a pas mal de légumes dedans. Donc, on a la pomme de terre comme féculent qui va permettre d'épaissir la soupe. On a une carotte et j'ai mis une courgette. C'est une recette vraiment très rapide. D'ailleurs, si vous la voulez, je pourrais vous la filmer. Donc, pendant que ma soupe est en train de cuire, je prépare déjà mes dates, chez bakia. Euh, j'essaie vraiment de me débarrasser un maximum de ce que je dois faire avant que les filles ne rentrent de l'école. Parce qu'en général, une fois qu'elles rentrent, euh, voilà, je ne peux plus rien faire. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avancer un maximum. On va retourner dans la cuisine. Je vais retirer donc mes légumes et je vais les passer au mixeur avant de les remettre dans la, dans la soupe. Entre temps, je vais aussi rajouter mes petites pâtes. Ce sont des spaghettis que j'ai cassés. Vous pouvez utiliser du, des, des, des vermicelles. mais Je n'en avais pas. Donc, du coup, voilà, ma soupe est prête et je peux retourner terminé euh, mon boulot, j'ai euh, toujours des euh, je reçois toujours des WhatsApp en fait ici à Singapour, on travaille beaucoup sur WhatsApp donc plutôt que de recevoir des emails, vous avez votre téléphone qui sonne tout le temps. Donc du coup voilà, j'en profite pour répondre à mes derniers messages ce que je fais aussi c'est que je vais mettre les petits bonbons du jour pour les filles, oui je fais jour par jour parce qu'Aaron il a compris et en fait il ouvre toutes les cases, donc du coup tous les jours je leur mets une petite surprise et voilà vers 16h les filles rentrent de l'école, oui en fait on a un bus scolaire, on a décidé de prendre le bus scolaire donc ils les déposent, en général elles sont hyper excitées, super contentes et franchement elles sont, je suis fière d'elles parce que voilà d'elles-mêmes elles ont voulu jeûner cette année et euh, pour l'instant ça se passe très bien donc ce qu'on fait une... dès qu'elles rentrent quand je suis à la maison je leur demande de prier le rassemblement. On prie pris d'ailleurs le rassemble ensemble puisque là elles sont arrivées pile à l'heure. Mais donc si je ne suis pas à la maison, je leur demande de rattraper. Et après dans Douar, on va aller dans matin et soir et on va faire les Douars du matin et du soir. D'accord Alors vous pouvez réciter avec moi ces sourates-là. Vous connaissez Bismillah. On va continuer avec euh, la corvée des devoirs. Et euh, alors, en général, moi, c'est soit ça se passe super bien, soit elles n'ont pas envie de travailler et ça se passe super mal. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, c'est l'un des deux. Donc là, aujourd'hui, elles elle devaient apprendre une poésie. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Ensuite, on a fait euh, quelques exercices sur leur tablette. Et voilà pour les devoirs. En général, après, je les laisse jouer, faire un peu ce qu'elles veulent. Donc, entre-temps, j'ai reçu donc, euh, le, le repas, le dîner. Donc, euh, j'ai toujours, comme je vous disais, une soupe. J'aime bien casser avec la soupe et les dates. Et ensuite, on, on prend un, un repas. Donc, voilà, pour que vous ayez une petite idée, par exemple, du 7 ramadan de Canadienne. Donc, c'est deux pizzas. Il y avait du poulet, euh, des gâteaux. Ensuite, les filles ont pris leur douche. On va allumer toutes les lumières. Et le meilleur moment de la journée pour elles. Elles sont super contentes yeah qu elles, quand elles ouvrent leur boîte. Voilà, écoutez, je vais vous quitter. Ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye